On m'a envoyé un thread best of French Snapchat vidéo. Moi, ouais, je sais pas, je, je sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Tête à tête avec un bus du jamais vu. Vraiment, hey, je le dis, quand il y a 54 légendes reprises et des emojis partout, c'est le pinacle de l'humour. Il est en train de mêler un bus. Vraiment, quand le mec met un bus et à côté de ça, je vous dis, il y a 154 captions comme ça, plus plein d'émojis. Je vous dis, c'est le pinacle de l'humour, on kiffe ça. Cove Drilling, oh là là, je sens la masterclass là. <rire> ah le pauvre, ah, le pauvre gold s'il a voulu se taper son délire ziaque avec. Euh... La bonne capuche Mais faut pas venir avec une bouteille de Maggie comme ça devant un enfant Bon, au moins, il y réfléchira deux fois avant d'aller dans son trip-rap, là Ça, ça, c'est la vidéo du siècle, je le sais. Mais je me demande si le mec n'est pas mort, en fait. Cette vidéo, elle tourne, mais wesh, comment le mec n'est pas mort Qu'est-ce qu'il a fait pour que ça explose comme ça c'est impossible qu'il soit encore en vie La vidéo derrière, elle est ratard Le fait un contre-champ c'est bon. la killcam frère ça à mourir de rien. le fait qu'elle a la POV derrière comme ça BOOM qui qui, PD oh sa mère <rire> alors déjà lui il commence grosse insulte mais attends pardon mais il n'y a, a pas arrivé vite comme ça, frère Continuons, c'est un mécano ou un grimpeur. wesh wesh wesh wesh wesh. Oula, Wesh Mais il fait quoi, le frérot, là Mais on est sûr, là Mais attends, mais il est en train de disséquer la voiture, là Oh là là là, là, là il s'est mis en condition Il s'est mis en condition, gros Là, vraiment, il était au max. Tous les muscles étaient bien tendus, bien élancés. Il pouvait en sortir le maximum, gros. Et là, par contre, moi, je vous le dis, euh, je, je m'y connais pas en mécanique, là, mais... Frère, euh, je sais pas si c'est le bon move. Oh là là là là là là, qu'est-ce que c'est, ça Mais non, me dites pas qu'ils font driller une nourrice. Ils ont fait driller une mamie avec un masque sur le crâne, gros. <rire> <rire> oh là, oh là, oh là, oh là, là Ça commence, euh, attention C'est bon madame. Madame. <rire> bon, bon madame madame, Madame, bon. Madame, bon. Madame, arrêtez bon. Madame, Madame, Madame, bon. Madame, Arrêtez bon. Madame, bon. madame, bon. madame. madame. <rire> Elle s'est fait attraper bien fort Oh la daronne, elle veut péter le crâne là Qu'est-ce qui s'est passé Oh la poigne Il y a deux personnes qui essayent de séparer Oh la poigne arrêtez. Madame, c'est bon eh frère, la meuf en face, elle me fait de la peine Mais c'est ça qui est terrible, c'est que je dis qu'elle me fait de la peine Et après vous allez me dire, ouais mais en fait dans le contexte C'est qu'elle lui a dit des insultes racistes ou une dinguerie comme ça frère On sait pas ce qui a mené à cette situation Mais au-delà de ce qui a mené à cette situation On peut quand même noter la force de la poigne Téma, le k il est bien saisi, bien froissé Ah celle-là je la connais, celle-là je la connais Putain ça reste le quoi de pute va Quoi, quoi oh, Ça, <rires> ça, ça c'est du gardien de but Ça c'est du gardien oh, de but Vraiment posé comme ça Ho, Après quoi, avoir fait euh... des menaces Et après avoir arrêté un immense penalty, Ça il a des couilles en titane On applaudit Roi du monde frère Le mec il te fait ça gros oh, Tu te ta mère ah <rire> Ouais ok Oula Oh le con. Oh, oh. Allez, décolle vite. Oh l'Airpod Merpod gros Mer -pod. Mais non, tu décolles, frère. Oh. Ouais. Ok. Oh l'hésitation Oh le. Oh, oh. Mer -pod. Mer -pod. Non Merpode, gros Là Airpod Mais non, tu déconnes, frère Les appuis, ils étaient beaux pour fuir hein, Pourtant, Regardez la position des jambes, là, il était prêt à envoyer un sprint hein. Moi je pense, je lui aurais dit frère, c'était AirPod. Ton problème, <rire> t'es Airpod, ton problème, tu te démerdes frère. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il branle <rire> Comment ça, tout est clair Comment ça, tout est clair, Comment ça, tout est clair il a enculé la bagnole. Et en plus, en plus il flexait. Il hein. n'y a pas de ralentir. Il pas de ralentir. Bah Son regard est à mourir de rire. Là, là, là. ce moment précis. Là, là. C'est à crever de rire. Tout est clair. rire. Oh non. Oiseau Tyson, la légende. J'ai jamais compris si c'était vrai ou si c'était scénarisé. Tyson, à quel point c'était scénarisé, frère c'est pas des conneries, regardez, tournez tourne et tout, rien du pas pour ça. Descent, Tyson, on en arrive. il y a les voitures hein mon fils. Comment tu fais Comment tu vas faire Freine, freine, freine au stop pile. Il a freiné au stop pile ou pas Et on du quoi pour Tyson Eh merci. Déjà, déjà, déjà, déjà, il y a un truc que je comprends pas. Comment un chien peut faire ça, gros je, je, Comment, comment, com je, en fait, j'ai jamais compris si c'est vrai ou si c'était fake, gros Oh le banger. Vraiment, quand tu marques ça, oh Oh, la fierté Oh, devant tout le quartier Devant tout le quartier, gros Exceptionnel, ça Oh non, le FC musulman contre l'AS chrétien. Oh là là Je suis pas fini pour les musulmans. Le retour, le derby religieux. La musulman 3-2 pour les chrétiens C'est chaud les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, me Jésus c'est pour me tuer, Jésus, c'est pour me tuer. C'est pour me tuer. Quand c'est bon enfant comme ça, ça va mourir derrière. Jésus Jésus <rire> Ils ont un cop, frère, ils ont un cop Ils ont un cop qui lance les chants, gros chrétien Qu'est-ce qu'il fait <rire> Non, la double baffe à la fin, c'est pour me tuer, gros <rire> Non, ils sont bons, ils sont il ils sont bon, il bon, il bon. La tête en, faut m'en rêver Et, tcha, quand tu... Il a voulu se chauffer. Il a bien décalé le ballon en mode je prends mon temps. Le centre, il va être ratard. Faut rêver. Rien La du tout. La tête en, gros. Faut en rêver. Et, tcha, quand tu... Vraiment, moi, ce qui me tue, c'est les moments précis où il comprend. Genre, là, tu vois. Genre là, là au moment où il commence à couper son élan... c'est là, fais-le. Oh là, il s'est fait mal. Qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait Oh la faute à une jambe. Oh la faute à une jambe. Il fait bon, on est bien, là. là on est bien là en fait. T'as pas compris, là. Tu fais, là. Ça me brûle. Oh, la taille des panards, frère. Mais il a même pris du recul. <rire> Vraiment, il, il, a, il, a, il a géré le recul comme s'il tirait au désert gueule, wesh. Qu'est-ce qu'il fait <rire> Banal. Pourquoi tu pleures <rire> ah, ah, le sale chien Ah, oh, le sale chien Oh <rire> le 23, il est noir! <rire> oh, là, oh là comment ça drill chinoise? Comment ça drill chinoise? Mais wesh, mais c'est. Mais... Non mais gros! <rire> non mais les gars, les gars, les gars! Ça c'est pas de la drill! Moi j'ai écouté du hardcore en festival, ça c'est Manuel malin, ça c'est pas de la drill! Mais c'est vraiment lui, frère. Mais c'est vraiment lui. Mais c'est vraiment vraiment lui, frère. Frère, c'est c'est un sosie de Zinzin. Vous oh. avez votre oh. vélo, monsieur. Qu'est-ce qu'il m'en fait Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. <rire> ah, avec le cadenas. <rire> oh, oh mais ce qui me fait trop de la peine. Vous avez votre vélo, monsieur. Oh. Qu'est-ce qu'il m'en fait et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas Vraiment le pauvre Oh là, oh là, oh là, oh là C'est risqué. Au bord de l'autoroute en plus <rire> Au bord du périph <rire> C'est apaisé gros Ils ont vu ça, ils se sont arrêtés, ils y ont pensé, ils se sont dit allez on le fait gros Qu'est ce qu'ils font Mais Tupac c'est le perroquet C'est quoi le délire <rire> Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah, ah ils, sont bons, ils sont bons Ah Le snap du siècle Ah Le snap du siècle Ah Les moyens déployés pour un snap Pétendrez la vitesse Oh Un deuxième Ça, ça ça va ça va ça va Maquette <rire> ah, Là, voilà se fixe, regardez se regarde et tout. Oh <rire> avec Doug, vraiment, avec Donald Duck et les mains dans le calmar, ça me brûle Yes bébé, alors, ça marche, en plein jour férié, dans les rues du Loire-et-Cher, je tombe sur un racleau avec une caisse d'habitude une caisse l'ancienne, une caisse de collection. Ça, c'est le genre de bien qui prend de la valeur avec le temps. Le chacal, il est au top, une décapotable, cheveux à l'air libye bombarde, il prend du bon temps, il est dans son hobby, il prend du bon temps. <rire> Ça marche totalement avec mon gars Ludo, un genre de bapteau anarchiste révolutionnaire de l'extrême gauche mon pote. Il vit en totale autarcie, théma où il est planqué. <rire> Qu'est-ce que tu prépares Ludo, t'es au maquis ou quoi mon gars non, non, je prépare ma retraite. <rire> Qui vit en total autarcie Et bah, Je pense vraiment que c'est l'un des threads Twitter les plus drôles que j'ai vus. Gros. Les gens sur Snap, j'ai peut-être plus l'appli, comme beaucoup, je pense, mais continuez à produire du divertissement de haut niveau parce que, bon, à part certaines exceptions, vous êtes quand même bien marrants, les mecs.